Il y a un paquet d'adventices qui s'installe parce que la, la matière organique en plus contenait des graines, d'après ce qu'il dit. Donc euh, il, il s'est rajouté de la mauvaise herbe, sympa, le mec motivé, il était jeune à l'époque. Le colza, il se met à jaunir, parce qu'en fait, il y a une fin azote qui est liée par l'apport avec ces matière organique, Donc, pour faire jaunir du colza, il faut y aller quand même. Quoi. Et, et, euh, et du coup, il va fleurir très, très peu. Donc, euh, à la fin de l'année, donc euh, au mois de juin, on a un, un colza miteux avec peu de graines qui ont poussé et beaucoup de mauvaises herbes. Donc là, ils hésitent, ils se demandent qu'est-ce qu'on fait, quoi, est-ce qu'on repart à la case départ. Et en fait, ils vont au plus simple, comme ils n'ont pas d'outils, et ils, ils attendent que tout, tout monte à graines. Donc le truc, tu te dis, mais ça va pas dans ta tête, t'es fou. Tout monte à graines, et ils broient tout. Ils broient tout. Donc là, on doit être à la photo l'été d'après. Donc ça, ils broient au mois d'août, si mes souvenirs sont bons, quand tout est vraiment à graines, et on rechoppe les pluies de l'automne. Et toute la graine de mauvaises herbes retombe sur le sol, quoi. joyeusement, allons-y gaiement, allons jusqu'au bout. Et ce qui se passe, c'est que en fait, les, les engrais verts, il y en a quelques-uns qui repoussent, et là il voit que la flore commence à changer progressivement. Donc il se dit, on va rester dans cet espace-là, et on va faire qu'une seule intervention. Donc il a, il a un peu de terre, il peut se permettre de faire ça, donc il part de terre très sale, de terre matraquée, il ne veut pas y lâcher beaucoup de thunes, il n'a pas d'outils. Pour travailler. Et puis, euh, il a un côté aventurier. Donc, il part avec, avec ces données-là. Et pendant plusieurs années, il rebroie. Il rebroie régulièrement. Quoi. Donc, euh, et il se rend compte qu'au fur et à mesure, euh, donc, à un moment donné, il y a les légumineuses qui prennent un peu le dessus. Pas mal de légumineuses qui s'installent. Là, je pense qu'on voit des trèfles. Il y a encore de la facelie qui sort. Il y a quelques tournesols qui sortent. Bon, les photos, là, sur le mur, on les voit pas très bien, malheureusement. Et, euh, et apparaissent des graminées de plus en plus. Donc ça, c'est une, une année qui vient après. Et on se retrouve progressivement. Donc la légumineuse a pris le dessus. Les chardons ont disparu. Et puis il reboit. Et donc ça, on est en 2011. C'est jusqu'à 2013 qu'il met en culture. Donc c'est 3-4 saisons. Et on arrive à la fin à avoir ça. Donc que quelques rumex. Là, on doit être à l'entrée de l'hiver, je suppose, ou dans l'hiver. Vas-y, continue, je ne les connais pas trop, les photos. Voilà. Et donc, c'est pour arriver au printemps. Voilà ce qu'il a au bout de 3-4 ans. Donc, il se retrouve avec une parcelle où il y a une espèce de petite graminée qui dit plutôt très, très invasive, qui s'est vraiment bien, bien installée. Une vivace. Les rumex sont très disséminés. Donc après, avec un petit travail de bêche, il finit de, de nettoyer. C'est un peu le, un peu le boulot de finition avant de mettre en culture. Et c'est plutôt un, une graminée assez fragile. À peine on roule sur le tracteur, elle s'abîme. Ce n'est pas la graminée genre fétuque qui est installée, la vitam aeternam. Et donc ce qu'il va faire ensuite, lui, sa manière de travailler, il travaille que sur paille parce qu'il a des céréales à côté. Donc il récupère la paille des céréales et il couvre avec 3-4 cm de paille tous les ans à l'automne sur la paille et la manière dont il a de détruire l'engrais vert donc c'est qu'il a balancé de la paille je ne sais pas s'il n'a pas remis du BRF peut-être et, euh, et ensuite il, il a un outil d'éleveur et quand les mauvaises herbes poussent au printemps une pirouette il passe, il relève, le, il relève la paille la paille se relève elle retombe sur la elle retombe sur l'engrais vert ou la mauvaise herbe, ça l'étouffe, il fait 2-3 passages, et après il fait ses plantations. Donc voilà, là on voit, le moment où il a mis la paille, il y a quelques rumex qui sortent un peu partout, mais beaucoup moins ce qu'il y avait, il les sort à la main et il met en culture. Il met en culture. Donc, pour, je, je témoigne de ça, parce que quand il me l'a dit, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est pour montrer que, en fait, l'espace dans lequel on vit, est très très dynamique. Il faut des fois oser s'aventurer dans des espaces qui paraissent idiot quand on, quand on peut le faire et observer beaucoup pour voir si c'est cohérent ou pas cohérent quoi. et soumettre à sa critique tout ce que l'on fait. Quoi. Donc là ça va être plus simple pour moi, je reviens chez moi donc je continue pour la mise en place pour lutter contre la mauvaise herbe là ici on a un semi de carotte, à nouveau et euh, je me suis rendu compte avec le bâchage qu'on pouvait lutter contre la mauvaise herbe donc ce que je fais c'est qu'en fait je fais une première destruction de l'engrais vert pour la carotte, je choisis des engrais verts qui sont à faible développement, donc plutôt des, euh, un trèfle incarnat. Je ne fais pas ma touzelle avec énormément de paille parce que le saumon aurait du mal à passer au travers. Donc il laisse moins, moins, de, moins de reliquats. Et euh, je, pose le, je pose la bâche dessus pour détruire l'engrais vert. Je la sors, la bâche. Et ensuite, j'attends que les mauvaises herbes poussent. Quand les mauvaises herbes ont le levé, qu'elles sont au stade de dicote, je prends mon semoir et je sème directement dans la mauvaise herbe. Enfin, dans ce qu'il y a dans le sol. Une fois que le, mon semis est fait, je reprends ma bâche et je repose sur mon semis de carotte qui vient d'être semé. Et mes plantules de mauvaises herbes sont à peine un peu développées. Je laisse, donc après, je surveille forcément la levée de carottes. Donc ceux qui ont brûlé, ils savent qu'il faut être vigilant. C'est facile à savoir à quel moment la carotte va lever. On a à peu près entre une semaine et dix jours suivant la température qu'il fait à l'extérieur. Au moment où la carotte commence à lever, je sors ma bâche et toutes les plantes de mauvaises herbes, en fait, elles sont ou brûlées par la bâche. C'est une bâche noire, ça ne chauffe pas énormément, mais ça, ça peut cramer un peu. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles sont étiolées, en fait. Elles ont cherché la lumière et elles ont fait comme des germes de soja. Et là, pour le coup... Une journée de soleil, la plante est tellement fragile que tout est cramé. Quoi. Ça fait comme un semis de salade qu'on a oublié sous le polystyrène. On crame tout à la lumière. Du coup, je lève ma bâche. Et donc là, c'était pour montrer un peu un endroit. C'est la limite de la bâche ici. Vous voyez, là, il y a une carotte encore. Donc on a le pourpier qui s'était vachement développé, puisque lui, effectivement, il était déjà bien levé quand j'ai posé la bâche et quand j'ai semé et on a la limite de la bâche, donc euh, voilà, on a le rang de carottes qui pousse à peu près avec rien, là il y a un rumex qui a, qui a, qui a levé, il y a quelques merdes encore, que mes sols ils sont pas encore au top, et euh, surtout à cet endroit là, et du coup voilà j'ai trouvé ça assez sympa comme, comme idée de, de faux semis en non-travail du sol, pour écumer le sol, et je pense que même c'est utilisable, même quand on travaille le sol en fait, effectivement, puisque le semoir il va rentrer. Voilà, donc vas-y la suite, donc là ça doit être encore le même endroit, pareil, putain il y en a un paquet, comment ça se fait qu'il y en a autant Ah voilà, donc après je bascule sur une autre culture, donc là c'est la culture de pommes de terre. La pomme de terre c'est une plante qu'on va mettre à peu près maintenant chez moi, aux alentours du mois de fin mars, début avril, pour les premières, en plein champ. Et du coup, le problème de la, du mois de mars et du mois d'avril, par rapport à l'engrais vert, c'est que l'engrais vert, lui, il ne fait, fait que cette hauteur. Quoi, il doit faire à peu près 10-15 cm. Donc on, on rentre dans la phase où il va produire de la biomasse et faire du carbone. Du coup, si je plante mes patates après destruction de l'engrais vert, je vais favoriser la minéralisation et en plus, je vais perdre la biomasse. Donc, l'idée que j'ai eue, c'était de planter euh, la patate directement dans l'engrais vert. Quoi. Donc, c'est là, c'est une photo où on voit la patate dans quoi elle est plantée. Donc, c'est assez rigolo. Là, elle a été plantée à la bêche. Donc, euh, c'est carrément de l'herbe. Et je mets la patate dans l'herbe. Okay. Ce est, qui est sympa. <rire> c'est ce que je dis à chaque fois. On le fait quand les voisins sont loin. <rire> et qui dit... Il est gentil le bio, mais il sortira jamais de la caravane. Quoi. Il est pas prêt de gratter des thunes. Voilà, donc ça ressemble à ça le champ de patates, quelques temps après. Donc là, il faut le croire. Il faut le croire. Il y a des ponts de terre là au milieu. Hein ah non, il n'y a personne. Même les sangliers ne le savent pas. Quoi. Ils passent à côté, ils se disent Putain, il les a mis où les patates Et là, t'es mort de rire. Hein. Ils ne le trouvent pas, les sangliers. Même moi, je n'y croyais plus qu'ils étaient. J'ai fait les oublier. Et du coup, euh, ça c'est la, la, la photo d'après, donc là je détruis ma, je détruis ma culture d'engrais vert, c'est là où je détruis avec les ronds de de foin, parce qu'après je, je vais pailler au foin mes, mes pommes de terre, et donc euh, en marche arrière, je, en posant mes, mes roues de balleurs, euh, je couche le foin. Donc euh, la patate, est... j'attends que le moment où la patate commence à sortir de terre, il y a vachement d'inertie entre le moment où on met la patate et le moment où elle va sortir de terre, il peut se passer... 3-4 semaines, l'année dernière il s'est passé un temps fou il n'arrêtait pas de flotter il faisait froid, j'ai même eu une gelée le 25 mai j'ai gelé des patates le 25 mai c'était vraiment exceptionnel et surtout que sous engrais vert, là pour la précocité il ne faut pas y compter parce que la terre reste beaucoup plus froide et la patate met encore plus longtemps à sortir que aux endroits si la terre était à nu, nu donc pour de la culture précoce si on veut avoir quelque chose d'actif il ne faut, faut pas utiliser cette méthode forcément ça ne marchera pas quoi. donc ensuite, vas-y continue j'ai tout couvert donc avec le foin, euh, éviter l'avoine dans l'engrais vert parce que l'avoine a une capacité à se renraciner sur sa canne et il repasse au travers de, du foin. Par contre le blé, la vesse, la féverole, eux, pff, déjà ils n'ont pas aimé le coup du tracteur avec les roues et le foin, ça, alors là ils se sont dit vraiment là il exagère. Ils ont fini par mourir, ils démissionnent quoi. Par contre, l'avoine, j'avais mis un peu d'avoine pour essayer et l'avoine, elle ressortait. Donc si j'avais fait que de l'avoine, elle m'aurait emmerdé après. Il aurait fallu que je désherbe l'avoine. Donc ensuite, je passe à la, à la, à la photo suivante. Enfin, voilà, donc là, on voit les patates sortir de la, du foin. Donc je mets à peu près en round-balleur les, les, les 1,30 là pour 100 mètres carrés. Il y a déjà l'épaisseur du foin, du, du mulch, qui commence à faire une première couverture plus le foin par-dessus. C'est assez consommateur de, de foin. Quoi. Donc il faut avoir une ressource de foin pas trop chère. Et là, c'est ce qu'on voit, les, euh, les avoines qui ressortent à cet endroit-là. Alors que si j'avais fait que l'avoine, j'aurais eu que ça. Vas-y, la photo suivante. Voilà, la patate qui sort. Elle, il n'y a pas de problème. Du moment qu'on délite bien le foin, elle trouve la sortie. Même si on la met sous ça de foin, ou même sous ça de foin, elle trouverait. Il faut pas le laisser en plaque. On le laisse en plaque elle va y crever dessous la suivante donc voilà, donc ça c'est la patate après c'est le même champ mais avec les patates qui sont devenues super jolies continue encore la patate voilà, les patates donc c'est toujours la même photo donc là on bascule sur une autre gestion de la mauvaise herbe oui, alors là voilà, oui, ça c'est sûr que c'est le petit point quoi, <rire> qui fait fuir. Donc pour le planter c'est super long, parce que forcément j'ai pas encore d'outils, mais je pense qu'il y a moyen de faire des, des outils qui rentrent, pour l'instant c'est juste l'idée donc je les plante avec une canne à planter, donc je me suis fait une canne à planter, donc c'est une espèce de bec de canard, là, Je ne sais pas si vous voyez en arbre on utilise des fois un bec de canard assez pointu, conique et donc je l'ouvre comme un ciseau je mets une patate, j'avance, je mets une patate. Donc 2h30, 25 kg. Donc c'est sûr que là, je ne suis pas rentable. Quoi. Enfin, en termes de ce que l'habitude de planter des plantates à la planteuse, c'est sûr que ça prend un temps fou. J'ai semé à la volée aussi de la patate, histoire de, histoire de voir. C'est ça, c'est ça. C'est l'admiration de Marianne. Quoi. C'est pas du blé, c'est de la patate, moi que je sais. Côté un peu plus rustique. <rire> j'ai un joli geste. Quoi. Et euh, voilà, j'ai semé à la, la volée. Ça, ça pousse aussi l'inconvénient, on va dire, de cette pratique, hein, et parce qu'il y en a quand même pas mal, hormis le temps, c'est si vous avez un sol qui est très vorace, donc des sols jeunes, il y a des sols qui ont une capacité à digérer la matière organique d'une manière très rapide. Ce n'est pas le cas chez moi, parce que je, je suis sur un bouleben, donc un sol plutôt vieillissant avec un faible potentiel de digestion, de digestibilité, quoi. Eh bien, vous vous retrouvez à la matière organique toute digérée avant que les patates soient formées, parce qu'elles se forment entre le sol et la matière organique. Du coup, si la matière organique est digérée, vous jetez toutes les patates, elles sont toutes vertes. Si on ne met pas assez de matière organique, la patate, quand elle grossit, en fait, elle soulève le foin la lumière rentre et vous en jetez la moitié. Donc il faut bien gérer le couvert végétal de matière organique. C'est le... un truc à être super vigilant. quoi. C'est pas le truc où on met toute sa patate comme ça d'un coup. Quoi. Il faut faire un tout petit essai. On peut plus après. Tu peux plus parce que là, quand c'est à ce stade-là, ça va quand tu es jardin amateur. C'est le dimanche après-midi. Euh... Tu te fais chier, il n'y a rien à la quand Tu vas mettre un peu d'herbe au pied des trucs. Mais quand tu commences là, il y a. Je ne sais plus, parce qu'il y en a encore là-bas. Donc, il y a 150 kg de semences, là, sur cette parcelle. Ça commence à faire un grand morceau de patate. Tu t'amuses pas, tu ne peux plus. C'est fini, tu oublies. Donc, il faut vraiment l'anticiper avant. Bien comprendre la capacité digestive de son sol, bien l'avoir observé avant, quitte à avoir fait quelques... Continuer à faire comme on sait faire et que ça marche, pour basculer sur des pratiques comme ça et faire un tout petit essai et observer. Si ça correspond, s'il n'y a pas les... S'il n'y a pas les, les souris qui vont bouffer toutes les patates parce qu'il y a de la matière organique. Enfin, il, moi Ça ne le fait pas chez moi, mais chez des copains, c'est arrivé. Quoi. Ils se retrouvent, en fait, euh, les patates étaient jolies, il n'y a plus rien. Les souris sont venus se faire dessous, ils ont tout bouffé. Quoi. Et après, le ramasser, c'est à quatre pattes, hein, mais c'est vachement facile. Il n'y a même pas besoin de bêche ni rien. Tu tires à la fane, tu as toutes les patates qui sortent et elles sont propres. Il n'y a pas de terre, il n'y a rien, puisqu'elles ont poussé en fait, entre le sol et le début du sol. Donc je les plante à la canne à planter, pour, pas tellement pour qu'elle lève, pour qu'elles qu soient pour qu'elle soit un peu enterrées, pour éviter ce verdissement. Elles font leurs leur patates encore un, un peu dans le sol et un peu au dessus quoi. Parce que celles qu'on balance directement sur le sol en fait, elles font les patates au dessus de la mer et elles le, elles ont tendance à soulever le foin quand la lumière rentre. Donc il faut vachement tartiner pour et donc ça fait vite beaucoup de rondes de quand même. Donc euh, L'avantage, c'est qu'on ne travaille pas le sol, la récolte est relativement facile. Euh, L'irrigation, on la diminue, puisqu'on a un couvert végétal qui est dans, euh, Avec le mulch, en fait, on se retrouve avec une couverture en été. Donc l'effet de dessiccation est beaucoup moins prononcé qu'un sol à nu. Il y a une réserve d'humidité. On favorise l'activité biologique, donc c'est un peu le principe de base. Il me faut avoir une forte activité biologique pour supprimer le travail mécanique. C'est un peu la, la condition non de supprimer le travail mécanique, c'est d'avoir une activité biologique intense. Donc là, avec des pratiques comme ça, on est à fond dans ce type de démarche, puisque puisqu'on a l'engrais vert qui est quand même fermentissible, plus dessus un foin qui est quand même de bonne qualité, c'est un aliment pour nourrir les bêtes même si c'est du vieux foin que j'ai récupéré et que j'ai chopé moins cher parce qu'on le jetait, mais c'est quand même à la base quelque chose qui va être appétant pour les organismes du sol. Donc, sous le foin, c'est une myriade de, de bestioles. C'est Même plus, j'imagine, qu'un sol de forêt. quoi. Enfin, j'ai pas, tout le monde a vu un peu de foin qui tombe sur le sol. Vous retrouvez, il y a des clopodes, des clipodes, et c'est tout ce qu'on peut voir avec les yeux. Si on prend une loupe bino alors on part en courant. Quoi. On se dit, mais attends, ce n'est pas nous les maîtres du monde. Quoi. Ils sont beaucoup plus nombreux, c'est l'invasion. Et, euh, et du coup on garde l'humidité là cette, cette parcelle j'y suis pas repassé, j'ai fait aucun désherbage rien là en fait, entre le moment où j'ai posé le foin et là j'ai rien fait j'ai juste regardé pousser quoi. voilà quoi et, et donc derrière cette culture quand on enlève le foin j'ai fait des navets, j'ai eu le temps de faire des navets de la mâche et donc je l'ai fait sans désherbage aussi j'ai juste semé et planté et en fait, le fait de ne pas retourner le sol, qui est un mulch, j'ai pas... Donc, certes, je perds du temps à la mise en place, mais après, en termes de temps, sur du maraîchage de mon type, où je n'ai pas une main d'oeuvre payée, c'est la mienne, où je valorise quand même mes produits parce que je suis en vente directe, je peux rentrer dans cet espace. C'est là où je remets l'accent sur le fait qu'on ne peut pas aller vers des systèmes comme ça si on vend à Leclerc. Quoi. Il faut vraiment être dans un système de vente dans lequel le mangeur ou le consommateur, peu importe comment on l'appelle, a conscience de l'effort que l'on fait et mesure la qualité des produits qui en sortent. Du coup, on a un soutien économique, on est payé à la valeur de notre travail. Quoi. On ne on tire pas toujours les prix vers le bas. Quoi. Et euh, moi, je dois dire, personnellement, la patate, là où je suis, tant que je travaillais le sol, je ne la réussissais jamais. J'avais toujours au printemps des printemps très pluvieux, à chez moi, au mois de. À partir de maintenant, là, avril, mai, jusqu'à mi-juin, on se tape de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et souvent, les patates, elles, elles pourrissaient carrément dans le sol. On est content, là. la terre est bien effritée, elle est super jolie, on y va à la planteuse, on jette la patate dans le, dans le rang, là. ça couvre bien avec une terre grumeleuse, on se dit super, la patate, cette année, je vais en récolter. quoi, enfin, On y croit.